Bonjour, nous sommes ici pour la conférence de presse sur le court-métrage Underground des 3e set avec Monsieur Perrier, professeur, coordonnateur et plusieurs élèves qui vont nous parler du film. Le titre du film c'est Underground et ça veut dire sous la terre parce que ça se passe sous la terre. On a eu plusieurs idées, par exemple une guerre nucléaire, un gaz, des bactéries ou des virus qui se seraient échappés de laboratoire ou alors une écologie catastrophique. Des dystopies, une science fiction ah, Ils n'ont pas le droit de, bah, de se retrouver bah, entre fées et garçons mélangés. C'est plutôt en fait c'est plutôt rare de trouver des, bah, de trouver des scènes où, où il y a des émotions. Les filles euh, étudient les arts, les sciences et l'histoire. Et les garçons vont euh, au combat. On a utilisé des points cadrés symétriques. Pour imposer la stabilité, la, la, la rigidité. Il y a des plans plongés, c'est pour accentuer l'effet oppression et le côté surveillance dans l'académie. Ils, ils sont obligés de, quand ils sont sur leur téléphone, de rester sur l'application, bah, et les Qui trium. Qui à classer les, les personnes en fonction de ce qu'elles ont fait comme bêtises par exemple. Et plus on en fait, plus on perd de points. Et quand on arrive tout en bas à la dernière place, on est débranché. Euh, quel est votre plan préféré et pourquoi Alors moi c'est le plan des tunnels duquel de, de je trouve il se dégage une grande énergie qui me plaît beaucoup Moi j'aime bien le plan de l'auditorium où il y a l'hymne protecteur parce que c'est carré, tout parfait euh, bah Moi aussi du coup c'est celui où il y a l'auditorium parce que bah, ça fait vraiment strict et euh, totalitaire Et moi aussi, également euh, Le cœur du protecteur, euh, pour nous, on a dit... Euh, donc, il y a un cœur pour respirer, donc c'est là, bah, le cœur du coup. Et, euh, et du coup, on en a dédié un euh, au protecteur, du coup, on l'a mis euh, à l'opposé. Euh, qui est le protecteur voilà. Ah, comme question. Ça pourrait être euh, la directrice de l'académie qui se fait passer pour un homme pour être plus respecté, ou euh, même euh, bah, du coup le rôle de Monsieur Périlla. Même un professeur, euh, ouais. M. Le Moal, ce qui est moins crédible parce qu'il euh, les aide à sortir et à enfreindre les règles. Ben, on ne sait pas, c'est un mystère. Hein. Quelqu'un pour expliquer la scène post-crédit eh ben, En fait, on voit le classement Erythrium qui se vide. Parce que eh ben, tout le monde a reçu le message comme quoi la surface était à en fait euh, habitable. Après, à chacun, de, à chacun sa version. Il y en a qui pense que tout le monde y meurt, il y en a qui pense que le, tout le monde sort. Et euh, au moment de la scène d'ouverture, pourquoi il euh, y a un effet euh, pixelisé Alors j'ai mis un effet spécial, euh, on, a, on a soumis différents effets spéciaux à différents votes, on a gardé cet effet-là, euh, c'est pour montrer en fait, qu'ils sont dans une simulation de réalité virtuelle, euh, ils voient les images du passé. Quelle est la colorisation euh, du, dominante dans ce film et pourquoi euh, vous l'avez choisi bah, Pour pas y ait d'émotion aussi, surtout, et euh, bah, que ça soit froid, qu'il n'y a pas de chaleur. Parce qu'on est sous terre aussi. Oui, ouais, il y, y a ça aussi, les éclairages, tout ça. Merci, c'est bon. Merci à vous. Merci à vous tous.